Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Aujourd'hui, nous avons droit à un aperçu du nouveau système d'interaction et de customisation des armes. Pour l'utiliser, il vous suffira d'inspecter votre arme et de cliquer sur le bouton Customize. Une fois dans ce mode, vous verrez apparaître les points d'interaction vous permettant d'équiper des accessoires. Lorsque vous cliquez sur l'un d'eux, une fenêtre s'ouvre, vous montrant les équipements en votre possession. Il est à noter que cette interface n'est pas définitive et que les développeurs souhaitent ajouter une icône holographique personnalisée pour chaque composant. Pour les équiper, il vous suffit de cliquer dessus, vous n'aurez donc plus besoin de passer par votre glass. Il vous suffit de répéter la même procédure pour chaque emplacement d'accessoires. Vous noterez que nous avons droit à un petit aperçu des accessoires Bering faisant leur apparition dans le jeu. A terme, les développeurs prévoient d'unifier les modes d'inspection et de customisation afin d'éviter d'agrandir la liste des interactions possibles et que vous ayez accès aux points d'étage directement depuis le mode d'inspection. Tout ce nouveau système hérite du travail effectué sur les building blocks, technologie qui remplacera peu à peu les anciennes interfaces du jeu. En toute fin, les développeurs souhaiteraient que lorsque vous changez d'équipement, une animation soit jouée pour que le personnage saisisse l'accessoire et le range, plutôt que de juste le faire disparaître. Passons maintenant à une dernière visite de New Babbage avant de pouvoir nous y rendre nous-mêmes. Le spatioport de New Babbage a la particularité d'être excentré par rapport à la ville. Cette décision a été prise pour permettre aux joueurs de mieux se repérer et de ne pas avoir à chercher les hangars au milieu des immeubles. Une fois en ville, la première chose que vous verrez sera l'atrium, posant tout de suite les bases de New Babbage. Que ce soit le système de transit ou les immeubles, New Babbage possède de grandes zones vitrées, vous laissant toujours apercevoir ce qui se passe dehors. Même si la distance à parcourir entre la ville et le spatioport est grande, le transit à grande vitesse rendra le voyage court et contemplatif à la fois. Les communs apportent une atmosphère particulière. Vous pourrez y voir les PNJ participer à de nombreuses activités durant leur temps de pause. Cet endroit rappelle fortement ce que l'on peut retrouver à la Silicon Valley sur les campus d'entreprise. Cette zone a été pensée pour être une sorte de supermarché de l'activité. Peu importe ce que vous voulez faire, tout est à portée de main. La zone Plaza, elle, sera concentrée sur l'économie et le business. C'est à cet endroit que vous trouverez tous les magasins essentiels, comme le magasin d'armes ou de composants de vaisseaux. Les artistes ont tenté de faire ressortir toutes ces différences à travers le style visuel et si à un moment vous ressentez le besoin de prendre l'air il vous suffira de vous rendre vers le sas de surface en empruntant le skybridge qui est une passerelle possédant une large verrière si vous trouvez qu'il fait trop froid dehors, vous pouvez à contrario vous rendre à la promenade. Cette zone entièrement dédiée au divertissement est l'endroit idéal pour passer du bon temps et aussi le lieu où se situe le Wallis Bar. Cet intérieur accueillant et chaleureux contraste avec l'environnement hostile de l'extérieur. Pour finir, Aspire Ground possède un style plus urbain et abrite les habitations que les joueurs pourront occuper, qui ont la particularité unique de posséder une fenêtre. Cette ville est vraiment unique en son genre et vous aurez bientôt la chance de pouvoir y mettre les pieds. Je rappelle qu'avec l'arrivée de la 3.9, il y aura une pause d'un mois dans les Insides. Merci à tous les tipeurs et utipeurs pour leur soutien. Si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez me laisser un pouvoir sur Tipeee ou regarder des pubs sur YouTube. Vous pouvez également vous rendre sur Discord ou bien sûr Twitter pour discuter avec moi et avoir les dernières infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu.